Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve après une longue absence, je sais nous n'avons pas eu le temps de faire de vidéos, voilà, ce, ce, cela arrive, tout va bien, nous sommes de retour pour la rentrée avec des nouveaux projets et nous allons commencer avec quelque chose d'assez détendu. Après notre vidéo de conseils de films avec des personnages LGBT, vous nous avez demandé de faire la même chose avec des séries. Et nous vous avons écouté. Voici aujourd'hui six séries avec des personnages LGBT qui sont bien. Et bien évidemment, je ne vais pas vous proposer ni Queer as Folk, ni The Hell World. Numéro 1. Her Story, c'est une websérie assez courte, euh, en tout je crois que les épisodes ça fait une heure il y a 6 épisodes et c'est l'histoire d'une femme trans qui va rencontrer une autre femme, euh, elle qui est cis, euh, dans le cadre d'un entretien journalistique puisque euh, donc la journaliste cherche à faire un reportage je crois sur des vécus trans, quelque chose comme ça. Et il va y avoir une petite love story qui est tout à fait appréciable, sachant que la série euh, est assez réaliste dans le sens où elle traite des sujets qui sont propres euh, aux questions trans comme bah, la transphobie, mais en particulier chez les lesbiennes. Il y a toute une scène où on voit euh, justement des lesbiennes cis euh, discuter des femmes trans et en parler très mal. Et euh, ben bah voilà, c'est assez représentatif de ce qui se peut parfois se passer dans le milieu lesbien. C'est important de montrer ça justement pour pouvoir ensuite le combattre. Attention, du coup, c'est assez violent, même s'il n'y a pas forcément de scène où euh, le personnage va être tabassé, etc. C'est de la violence psychologique, on voit les conséquences en fait euh, bah, de la transphobie sur les personnes trans, que ce soit en matière de violence physique ou euh, psychologique ou de outing ou euh, de harcèlement, enfin voilà, ce type de choses. Donc on n'est pas chez les bisounours, mais ça finit bien. Et en fait, j'espère qu'il y aura une saison 2 un jour, on ne sait pas. Numéro 2, Couple-ish. C'est aussi une web série disponible sur YouTube, bien sûr, je vous mettrai les liens, qui est elle en deux saisons. La première saison est terminée, il y a une vingtaine d'épisodes, et la deuxième saison est actuellement en cours. C'est l'histoire de Dee, euh, un personnage non-binaire. Et ouais, et ouais, et ouais, c'est la première fois que j'en voyais un dans une série personnellement. En tout cas, donc Dee cherche un ou une coloc euh, pour pouvoir euh, payer le loyer, enfin voilà. Et se pointe euh, une nana euh, anglaise qui en fait se trouve avoir besoin d'un visa euh, pour rester au Canada. Et bref, les circonstances vont faire que Dee et sa coloc vont euh, se faire passer pour un couple aux yeux euh, de l'immigration pour que euh, la coloc en question euh, puisse rester sur le territoire canadien. Et donc pour faire parfaitement illusion, Yael vont créer euh, une chaîne YouTube en couple euh, où euh, Yael vont faire des vidéos euh, très très choues, qui a à la fois euh, ce qui se passe euh, dans leur vie et à la fois en fait des vidéos euh, qui sont sur l'espèce de chaîne imaginaire euh, de Dee et sa euh, campine. C'est une websérie feel good, queer, euh, avec des épisodes assez courts, ça se regarde bien et ça traite en même temps de questions qui sont assez compliqué. il y a notamment tout un épisode sur euh, les parents d'Audi qui euh, acceptent pas du tout du coup euh, le fait qu'elle soit non binaire. C'est vachement bien, allez-y. Numéro 3, la théorie du Y. Encore une websérie, et oui encore quelque chose de disponible gratuitement sur Youtube. Vous avez vu, je fais attention à ce que vous n'alliez pas télécharger illégalement des séries. C'est une websérie belge, pour le moment une saison, il y a 11 épisodes et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est en couple avec un garçon sauf que dans son couple ça se passe pas très très bien et donc euh, elle sort euh, se changer les idées et euh, elle rencontre une fille euh, qui lui plaît beaucoup. Elle va reprendre conscience de sa bisexualité et de tout un tas de choses en fait qu'elle avait enterrées euh, au fond d'elle-même. Il y a beaucoup de flashbacks euh, de son adolescence pour qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé et comment elle en arrive là à refouler autant euh, sa bisexualité. La mise en scène est assez originale, vous comprendrez tout de suite quand vous aurez vu euh, deux trois épisodes. Mais au final ça passe vachement bien. Personnellement j'ai beaucoup aimé suivre cette fille paumée euh, entre la recherche de son identité sexuelle et ses souvenirs d'adolescence. Alors je trouve que sur la fin on tombe un petit peu dans le cliché de non mais c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire de personne, euh, etc. Et j'avais peur que le mot bisexualité ne soit pas prononcé de toute la série mais heureusement ça arrive à la fin. Et ça m'a fait très très plaisir d'entendre Je suis bisexuelle dans une série. Autre websérie qui est passée à la télé de mémoire mais qui est disponible euh, entièrement sur internet euh, une série française, cette fois Les Engagés. Il y a une dizaine d'épisodes, qu'une seule saison pour le moment. C'est l'histoire de Hicham qui a 22 ans, euh, qui est gay, qui est complètement enfermé dans son placard et qui décide un jour euh, de tout plaquer pour euh, partir loin de sa famille et il choisit d'aller à Lyon euh, pour retrouver globalement le seul euh, mec gay qu'il connaît. Il va se retrouver dans l'assaut LGBT de Lyon et on va le voir euh, faire ses débuts euh, dans le milieu euh, gay euh, de la ville, euh, le milieu associatif aussi. Alors, alors c'est très gay, il hein, doit y avoir deux nanas tout péter qui ont des prénoms dans la série euh, mais euh, c'est très réaliste et je pense que ça peut euh, aider pas mal de gens euh, qui peuvent s'identifier à cette histoire. Personnellement j'ai adoré la sœur d'Isham, donc euh, Najet, qui est une jeune femme musulmane qui décide d'aller suivre son frère euh, pour l'aider et euh, renouer euh, contact avec lui et qui va devenir euh, amie avec euh, l'une des seules lesbiennes euh, du centre LGBT qu'on voit. On la voit pas forcément énormément mais on sent qu'elle prend euh, beaucoup d'indépendance, d'assurance, etc. et que c'est un personnage euh, qui est fort et j'aimerais vraiment que dans une saison 2 on ait le développement de son personnage parce que ça a l'air trop trop cool. <rire> pour les conseils 5 et 6 on sort un peu des petites distributions euh, confidentielles pour passer sur des séries qui ont un peu plus de visibilité. Je vais commencer avec You Me Her qui est une série disponible sur Netflix, il y a deux saisons d'une dizaine d'épisodes chacun, c'est l'histoire d'un couple trentenaire bourgeois qui rencontre une jeune étudiante euh, qui va euh, bouleverser leur vie. Ils vont tous les deux, l'homme comme la femme, tomber amoureux euh, de cette jeune fille qui elle aussi euh, va euh, leur retourner ses sentiments. La première saison c'est sur euh, l'acceptation des sentiments et euh, bah, le début de ce polyamour. Il euh, y a aussi toutes les questions euh, de Emma, donc la femme euh, du couple, redécouvre un peu sa sexualité et se rend compte qu'elle est bisexuelle alors que la deuxième saison, bon là, ils sont tous amoureux les uns des autres, ok, et c'est bah, comment on fait dans la société, euh, comment on vit ensemble, comment on crée un trouple euh, stable, qui se fait confiance, etc. J'ai pas encore terminé la saison 2, euh, mais le début était bien comme la saison, hein. voilà. <rire> Sixième conseil que vous avez sans doute tous vu et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, qu'attendez-vous sense Disponible sur Netflix en deux saisons euh, avec un film à venir pour clore tout ça parce que la série n'a malheureusement pas été renouvelée sur Netflix. C'est l'histoire de huit personnes qui sont éparpillées à travers le monde dans des pays différents. Il y en a une en Islande, un au Mexique, une en Corée du Sud, enfin voilà, et qui sont connectées entre elles par la pensée rien que ça. Et à cause de cette particularité, euh, ils sont pourchassés par des organisations un peu secrètes, euh, politiques, on sait pas trop, etc. Globalement pour être soit étudiés, soit éliminés. Et bien sûr, en même temps, il y a toutes leurs histoires euh, professionnelles, de vie, d'amour, de famille, tout ça, tout ça. Deux personnages sont très intéressants en ce qui nous concerne. La première, c'est Nomi, qui est une femme trans hackeuse euh, qui vit avec sa copine. Et le second, c'est euh, Lito, un acteur très très connu et euh, supposément très très hétérosexuel qui est au final complètement dans le placard et qui va se faire outer euh, au cours de la série et qui va euh, donc avoir pas mal de problèmes. Je pourrais vous en parler pendant des heures mais c'est pas le but alors je vais vous laisser aller découvrir cette série par vous même si ce n'est pas déjà fait et puis si c'est fait il y a cinq autres séries à aller mater hein. C'est tout pour ces conseils séries j'espère vous avoir fait découvrir deux trois trucs. N'hésitez pas à mettre vos avis sur ces séries dans les commentaires ou à en conseiller d'autres, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de mettre un pouce vers le haut, et puis on se retrouve très vite avec Prince pour de nouvelles vidéos.